Bye. Bah je crois que ça y est, nous sommes en direct dans le cadre du Festival Effraction, en direct et sur le, le site d'Effraction et sur Facebook. Bonjour Camille Hamoun. Bonjour Sarah, comment ça vous mais très très bien. C'est avec vous qu que nous allons discuter un petit peu moins d'une heure autour de, de votre livre Octobre Liban, euh, paru aux éditions Inculte, euh, fin de l'année dernière, fin de l'année 2020, un récit qui raconte la révolution libanaise euh, à l'automne 2019 à travers la déambulation du narrateur euh, sur une rue qui fait environ 5 km de long, une des rues les plus importantes de, du, de Beyrouth. On y reviendra. Vous posez un regard ému sur les manifestants, euh, un regard aussi très engagé parce que vous en êtes d'une certaine manière, un regard désolé aussi sur ce qui est devenu euh, Beyrouth à travers euh, la rue et la ville. Il y a aussi de la colère dans ce livre, il y a de l'espoir aussi euh, grâce à cette révolution, euh, l'espoir qu'il est possible peut-être de réinventer le pays. Euh, ce texte très court de moins de 90 pages nous montre les réalités de, du, du Liban entre corruption euh, donc, vous parler beaucoup, euh, crise multiple, et la dernière étant la crise sanitaire dont on reviendra, euh, sur laquelle on reviendra, euh, et qui d'ailleurs finit le, le, le livre, et puis l'effondrement dont on parlera aussi. Mais juste avant d'aborder les, les grandes questions qui vous traversent euh, depuis quelques années maintenant, euh, comme vous êtes euh, et crise oblige chez vous, à Beyrouth, euh, au Liban, peut-être me dire ce que vous voyez par votre fenêtre et comment, euh, quelle l'humeur, l'ambiance euh, dans les rues et dans la, la ville de euh, Beyrouth. Alors, euh, bonjour Sarah, merci pour cette petite introduction. Euh, de ma fenêtre, je vois les toits de Beyrouth, et sur ces toits, je vois des cheminées métalliques, qui sont les cheminées des générateurs euh, privés, qui euh, répondent à l'absence euh, de, du service public, de l'électricité publique euh, au Liban et qui pollue l'air d'une manière euh, terrible. Euh, donc c'est ce que je vois de mon balcon, je suis parfois obligé de fermer la fenêtre tellement la fumée des, des générateurs au diesel est, est forte. Euh, mais je vois aussi euh, les contreforts du mont Liban qui sont grignotés par le béton euh, et je vois euh, à droite vers le sud la mer euh, après l'aéroport. Euh, les rues de Beyrouth aujourd'hui sont un peu tristes parce que, bon, à cause du confinement, mais pas seulement, pour beaucoup d'autres raisons sur lesquelles peut-être on reviendra, euh, la crise financière, la crise économique, la crise politique. Euh, et finalement, vous avez évoqué la crise sanitaire. La crise sanitaire n'est venue que s'ajouter sur euh, une série de catastrophes euh, que le Liban est en train de traverser. Euh, je suis tenté de dire depuis, depuis un an, un an et demi, mais en fait, euh, ce scénario est écrit depuis bien plus longtemps et, et on n'en voit pas la sortie. On, a, on essaye, il euh, y a des, des tentatives en permanence, euh, mais bon, là, on en est là et on attend peut-être euh, que quelque chose se passe, que le confinement euh, se défasse, que la pandémie s'arrête euh, pour que euh, la, la contestation reprenne. Euh, d'une manière ou d'une autre, ou la, ou, ou la construction d'une alternance politique, parce que finalement, c'est la seule chose qui pourra faire sortir le Liban de, sa, de la situation dans laquelle il est. Mmh. Vous venez en quelques mots finalement de, de dire les mêmes inquiétudes que l'on lit dans, dans ce livre « Octobre Liban euh, » Camille Amoun mais qui dit beaucoup plus de choses que ça. Vous avez choisi de parler de cette révolution à travers euh, la déambulation, comme je disais, dans une rue. Euh, cette, euh, cette rue de Tripoli, euh, à l'origine qui s'appelait rue de, de Tripoli, mais qui aujourd'hui porte trois noms, vous, vous me le direz, qui fait un tout petit peu moins de 5 km, 4 600 km 600 précisément, euh, qui au départ était une rue qu'empruntaient les, euh, les habitants de Beyrouth pour aller euh, vers Tripoli. Cette rue... Euh, euh, on la, on la parcourt avec, alors je dis avec vous, mais le narrateur, on verra où vous êtes dans cette histoire, mais en tout cas, on la parcourt avec le narrateur, et elle est emblématique de presque toute l'histoire du Liban parce que elle traverse différents quartiers euh, sur ces kilomètres on voit la diversité on voit la pauvreté mais aussi la, la, la richesse d'un autre côté euh, on, on voit les, les, les changements qui ont eu lieu euh, changements d'architecture les destructions les constructions qui ont été au fil des années euh, liées et à la guerre civile mais aussi à la corruption qu'on lit aussi dans cette rue et dans et, et, et dans toute la ville et à travers cette rue, euh, c'est aussi la révolution, parce que la révolution va s'inviter aussi euh, dans, cette, dans cette longue rue, euh, une des rues, je le disais, les, les, plus, les plus longues et les plus importantes de, de, de Beyrouth. Qu'est-ce que vous avez euh, au départ voulu euh, faire euh, avec ce livre, parce qu'il y a quelque chose qui est très important. Vous, vous dites lire la ville. Vous parlez de la rue comme un texte, comme une phrase. Et vous, vous dites aussi avoir envie d'écrire la ville. Qu'est-ce que ça veut dire Alors effectivement, pour moi, euh, la, la ville est, est un texte. C'est un texte urbain. Et ce que j'essaye de faire euh, dans mon travail d'écriture, c'est de transformer ce texte urbain en texte littéraire. Euh, ce que, quand j'ai commencé à écrire ce qui, allait, ce qui devait être un texte sur la Révolution, euh, j'ai décidé de l'écrire en marchant dans une rue. Et j'ai choisi cette rue parce que c'est une rue que je connais. Euh, c'est une rue qui, effectivement, comme vous l'avez dit, traverse des quartiers très différents les uns des autres. Et surtout, c'est une rue, et ça je l'ai réalisé en l'écrivant, ça a été comme une révélation. Euh, c'est une rue qui raconte euh, à travers une série d'étapes la manière euh, brillante avec laquelle la classe politique actuelle ou par laquelle la classe politique actuelle est arrivée à construire un système qui a conduit le Liban à sa perte. Donc juste pour commencer par deux étapes, la première et la dernière, puisque je commence à marcher de la périphérie vers le centre. La première étape, c'est une décharge de déchets, une immense décharge qui, est, qui a déformé le, le, le littoral béroutin euh, et, et qui est le résultat de la crise des déchets de 2015. Sans rentrer dans les détails, crise des déchets qui est euh, une, conséquence, une des conséquences du, de la corruption du système. Donc elle, la rue commence par cette décharge. Et puis après toute une série d'étapes, elle se termine en plein centre-ville, devant le siège du gouvernement qui est perché sur une colline. Et donc la rue s'arrête face à ce gouvernement et la Révolution s'arrête face à ce gouvernement elle pas à, dont elle n'arrive pas à se défaire. Et donc la rue physiquement s'arrête devant ce gouvernement, mais elle, elle informe aussi euh, la forme de la Révolution. La forme de la ville informe la forme de la Révolution et les deux butent sur cette colline au sommet de laquelle il y a le gouvernement. Donc la décharge et le gouvernement, sont les deux euh, étapes qui bornent cette rue et il y en a toute une série tout le long avec des digressions, on s'éloigne un peu vers le sud ou vers le nord et, et, et, on a, et à travers toutes ces étapes, on peut comprendre toutes les facettes du brillant système de corruption qui a, qui a conduit le pays à sa perte. Mmh. Vous dites euh, « Aujourd'hui, à la lumière de la révolution libanaise, c'est un texte bien différent que je lis en l'arpentant ». Il faut dire que cette rue, vous l'avez connue euh, quand vous étiez jeune, que vous êtes parti euh, vivre euh, et en France euh, et à Dubaï pendant quelques années, que vous êtes revenu. Est-ce que c'est à ce moment-là, c'est quand vous revenez en 2018, que vous vous rendez compte euh, que ce que vous lisez, a changé Qu'est-ce qui se passe pour que vous dites ça et que vous voyez ce texte différemment Alors, non, en fait, je suis revenu, donc évidemment, je, effectivement, je suis parti du Liban euh, en, à la fin des années 90, et je suis revenu en 2018, donc après 20 ans d'expatriation. Euh, non, en 2018, quand je suis revenu, je n'avais pas encore euh, lu cette phrase, n'avais pas encore cette lecture de cette, de cette, dit cette phrase mais cette rue euh, je n'avais pas, enco pas encore eu cette lecture de cette rue je n'ai eu cette lecture de cette rue que quand j'ai commencé à l'écrire et donc ça c'est aussi quelque chose qui est qui fait partie du processus d'écriture en tout cas en, en ce qui me concerne c'est que quand je commence à écrire euh, sur un objet ou sur un lieu en l'écrivant je développe une nouvelle lecture et, et qui me surprend moi même. Euh, donc, euh, ça s'est reproduit quand j'ai commencé à écrire ce texte sur la révolution à travers le prisme de cette rue. Ça s'est produit aussi quand j'ai écrit des textes sur d'autres lieux, d'autres villes, on en parlera peut-être. La lecture de ces lieux et de ces villes change, ma lecture de ces lieux et de ces villes change pendant que je les écris, pendant que j'écris ces, ces textes. Mmh. Un aller-retour finalement entre le texte de la ville et le texte que vous écrivez. Est-ce que c'est la même chose, lire et écrire finalement Parce que vous la lisez cette ville, puis vous l'écrivez, vous comprenez Et je me disais finalement, il y a quelque chose de, de, qui se répond dans, dans, dans, dans ce processus. Oui, mais c'est ce qui m'intéresse en fait. C'est la manière dont euh, le texte urbain et le texte littéraire se répondent et se modifient l'un à l'autre mutuellement. Euh, maintenant, est-ce que lire et écrire, c'est la même chose Je crois que c'est une grande question de littérature à laquelle je n'ai pas la réponse, mais effectivement, quand on lit un texte et si deux personnes le lisent différemment à cause de tout ce qui n'est pas dit, tous les non-dits et tous les vides qu'on remplit en tant que lecteur, euh, évidemment, le lecteur est partenaire de l'auteur et donc il l'écrit en, en lisant. Euh, de même, la ville, quand on marche dans une ville, quand on pratique une ville, même quand on ne la connaît pas, même quand on est un visiteur, même quand on n'en est pas un habitant, euh, en la pratiquant, on la change, on la modifie, et on la lit, on la découvre en même temps. Donc, je crois que ce qui vaut pour le texte littéraire vaut aussi pour le texte urbain. Euh, il y a tout un processus d'aller-retour, lecture-écriture, et c'est cette transformation mutuelle qui m'intéresse. Ce qui est euh, très important dans ce que vous dites, euh, c'est la présence euh, des gens et je dis bien des gens, et on, on, on expliquera tout à l'heure le fait que vous préfériez dire « gens » plutôt que « peuple » par exemple, parce que les gens c'est des entités toutes différentes, et une ville n'existe pas sans les gens, parce que c'est ça qui vous intéresse, si finalement retrouver l'âme d'une ville, et c'est ce que Beyrouth avait perdu avant la Révolution, parce que ce que vous nous dites, c'est que ce qui change c'est le jour où les gens se réapproprient la ville, où sortent dans la rue, écrivent des slogans, vous les citez, vous les écrivez d'ailleurs, les slogans qu'on qu retrouve sur les murs des, euh, des, des, des, des immeubles, euh, c'est ce moment-là qui est important. C'est quand le, le, les gens ressortent, reprennent la rue, reprennent possession d'une ville qu'on leur avait empêchée finalement, qu'on leur avait euh, confisquée d'une certaine manière. Alors oui, mais la partie de Beyrouth qui avait perdu son âme avant la Révolution et qui d'une certaine manière aujourd'hui malheureusement l'a reperdue, c'est le centre-ville de Beyrouth qui a été reconstruit après, 1900, après la guerre de 75-90 par une société foncière. Le reste de la ville reste un palimpseste très riche, un palimpseste urbain très riche, avec des strates, euh, avec des gens qui le pratiquent, qui le vivent au quotidien, qui le transforment au quotidien par la création artistique, par la pratique urbaine, euh, etc. Et ce qui est intéressant dans cette rue, c'est qu'il y a une césure claire à un moment donné où on passe de la ville, qui est à l'extérieur du centre-ville, au centre-ville qui est d'une certaine manière une non-ville parce que justement les gens n'y sont plus. Euh, et pendant la Révolution, quand les gens ont, ont, se sont réaccaparés, ont, ont, sont, sont revenus dans, ce, dans ces quartiers du centre, euh, ils, ont, ils en ont changé la couleur, ils en ont changé l'histoire, euh, on a senti la vie, il y avait de nouveau de la vie, il y avait des stands qui vendaient des livres d'occasion, il y avait des, des gens qui se promenaient, des gens de, de toutes sortes, de toutes les régions du, du, du, du pays, de tous les quartiers de Beyrouth, euh, qui se retrouvaient là euh, pour manifester, pour manifester leur colère, mais aussi parfois euh, simplement pour se rencontrer, pour passer un moment, et, et c'est ça. Et moi, j'ai souhaité très fort pendant, euh, pendant cette, ces, ces, ces quelques mois qu'a duré la, la, la partie la plus, euh, disons, festive, comme je dis, euh, dans, dans les livres de cette révolution, que ça dure et que ce centre reste euh, urbain, reste ouvert au public et que les gens continuent à venir se retrouver dans, dans ce centre pour avoir des activités diverses et variées. Euh, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Euh, toute une série de raisons. Euh, mais oui, donc c'est le centre-ville qui, qui a été déserté par ses habitants en, en, suite à sa, à sa reconstruction, euh, qui a échoué. C'est clairement un échec, euh, un modèle d'échec de reconstruction, le, le, le centre-ville de Beyrouth, pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a un hyper-centre qui a été complètement muséifié. Donc, c'est le, le, le noyau dur qui a été reconstruit à l'identique et, et, et qui a été donc muséifié, et, et le, le reste des quartiers autour, ou une grande partie d'entre eux, en tout cas, même s'ils étaient très amochés après la guerre de 75-90, au lieu d'être réhabilités, ont été complètement rasés. Mmh. Restons sur ce centre effectivement, ce centre de Beyrouth ce centre balade, hein, c'est comme ça que qu'il que, qu s'appelle euh, de, de l'âge d'or. Finalement, c'est un centre que vous n'avez pas connu, vous, qui, qui, euh, qui, euh, qui a été détruit par la, la guerre euh, quasiment l'année de votre de votre naissance, et vous le disiez, qui a été reconstruit, qui est devenu une périphérie euh, à cause de, de, de ce système euh, foncier privé hein, euh, et, et, et, et qui finalement Qu'est-ce que vous avez à ce moment-là, lors de la Révolution Vous avez le sentiment de peut-être vivre cette, ce centre-ville d'âge d'or que vous ne connaissiez pas C'est une espèce… Je, je, je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre aussi d'un de, de, Beyrouth rêvé. Vous comprenez ce que je veux dire un, un Beyrouth rêvé qui, qui, qui revit peut-être euh, en 2019 oui, c'est vrai. Ce centre-ville, comme vous le dites, je ne l'ai pas connu. Je, je connu. je le connais à travers ce que des gens qui sont à peine plus âgés que moi m'en racontent. Euh, toute une génération, quelques photos. Euh, et puis surtout, je fais souvent des parallèles entre, entre les lieux pour essayer de comprendre. Euh, et, et quand on va dans des villes comme Istanbul, comme le Caire, euh, euh, comme Athènes, euh, on, on voit ce qu'aurait pu être ou ce qu'a été le centre-ville de Beyrouth. Et à un moment donné, pendant ces trois mois-là, ou ces deux mois et demi qu'a duré le, le cœur de la révolution, oui, j'ai cru revivre euh, ce Beyrouth d'avant, ou en tout cas un vrai Beyrouth, un Beyrouth vivant, un Beyrouth vibrant, mm -hmm. un Beyrouth populaire et, et, et qui, qui brasse, un Beyrouth qui ne, qui ne divise pas malheureusement, comme, comme ça peut être souvent le cas. Avec l'espoir, hein, euh, la révolution est une fête, on le sent dans ce livre à un moment donné où, où même vous euh, avez envie d'y croire euh, profondément, d'être de, de, dans cette fête-là et d'espérer euh, un demain possible. Alors je dis ça alors que le début du livre, la toute première phrase de votre livre, euh, Camille Amoun, est loin de dire qu'il y a un demain, ça dit simplement « demain est mort ». Et vous poursuivez en disant « la crise est telle qu'il n'est plus question de planifier l'avenir, il faut d'abord recréer le présent ». Si le livre parle effectivement de l'architecture, de l'urbanisme et de la ville, il parle aussi du temps. Parce que ce livre est un livre sur le temps, sur le passé, parce qu'une qu ville se construit aussi sur son passé. Euh, et on sent bien que Beyrouth a bien du mal avec la mémoire et avec son passé, mais elle se construit aussi avec un, un futur possible. Euh, et là, plus rien, euh, pas de passé, parce qu'on a bien du mal à… avec, euh, On détruit d'ailleurs les, les, les, les, les immeubles qui rappellent le passé, on, on a même du mal aussi à raconter l'histoire de Beyrouth euh, à l'école, ça s'arrête à un moment donné, et on a bien du mal à imaginer le futur. Euh, C'est un livre aussi sur ce temps-là, sur ce temps arrêté, euh, et, et où on sent que le moment de la révolution en octobre 2019 est un temps du présent où peut-être on va pouvoir repenser et au passé et à l'avenir. Alors oui, il y a eu une fenêtre pendant ces quelques mois où de nouveau on a eu un passé et un avenir euh, qui s'est très vite refermé et, et aujourd'hui l'état euh, de déliquescence et d'effondrement dans lequel le pays est euh, dans nous, nous rend très difficile de nous projeter dans, la, dans un avenir euh, au Liban, en tout cas. Et, euh, et, et le passé est de nouveau… Euh, le, le passé, donc je, on parle souvent de, ce, de, ce, de cette histoire qui s'arrête dans les manuels scolaires euh, après l'indépendance. Euh, à un moment donné, on a senti qu'il y avait une, une, une, un, une histoire commune pendant cette révolution. Et là, de nouveau cette histoire s'est divisée euh, et, et n'existe plus Donc, il y a... et, et on est enfermé du coup dans, dans, dans un présent. Euh... Alors on peut faire un parallèle avec un autre présent qui est le présent, euh, le présent perpétuel, qui est le, le, le présent dans lequel on vivait tous avant la pandémie où tout se passe à l'instant, la volonté d'avoir tout euh, immédiatement, le plaisir immédiat, l'argent facile, etc. Euh la l'hyperconsommation et là c'est un autre présent qui est en, le négatif de ce présent là c'est un présent vide c'est un présent un présent prison euh, dans lequel on n'arrive pas à, de, duquel on n'arrive pas à se sortir on on n'en voit pas la sortie mmh. est-ce que ce, ce livre est un livre euh, d'une poésie je trouve parce que euh, d'écrire une ville c'est quelque chose d'éminemment poétique, mais c'est un livre aussi politique avec un engagement. Euh, vous vous dédiez d'ailleurs ce, ce livre à un autre euh, homme engagé, historien, journaliste, qui rêvait de démocratie et de laïcité, qui a été malheureusement euh, assassiné, euh, Samir Kassir. Euh, clairement, vous vous euh, vous vous vous mettez dans sa lignée, vous allez dans, dans la lignée, d'autant qu'il a aussi écrit sur la révolution, euh, Samir Kassir. Euh, poétique et politique, ce, ce, ce livre, Camille Oui, bien sûr, je pouvais le dédier à personne d'autre qu'à Samir Kassir, euh, qui euh, a beaucoup manqué euh, aux, aux gens dans la rue, ou une partie d'entre eux, en tout cas, en, en octobre euh, 2019. Euh, Samir, c'était le grand absent de cette révolution et en même temps, euh, il était tellement là, euh, il avait tellement prédit ça euh, dans ses textes. Euh, il, il avait été en, en 2005, quand le Liban a été divisé en, en deux grands, grands groupes euh, qui se faisaient face euh, et, et où il y avait eu ce qu'on avait appelé une révolution, mais qui pour Samir n'en était pas une. Euh, parce qu'à l'époque, les gens ne s'étaient pas retournés contre euh, leur classe politique traditionnelle. Pour lui, c'était un printemps inachevé, le titre d'un de ses livres. Et ce printemps inachevé, ce printemps inachevé euh, en octobre, on a cru qu'il allait pouvoir euh, s'accomplir à un moment. Euh, et donc… Euh, pour, pour le moment, ça n'a pas encore été le cas. Mais euh, c'est pour ça qu'il y a eu tout le débat sur, le, sur comment nommer ce mouvement-là. Non, c'est une révolution. En 2005, ça n'était sans doute pas une révolution, euh, parce qu'une révolution, c'est la population qui se euh, rebelle contre euh, une classe politique qui, qui l'oppresse, euh, contre un système, et qui le change, qui le transforme fondamentalement. En 2005, ça ne s'est pas produit. En, 2015, en 2019... Euh, ça ne s'est pas encore produit, mais c'était la volonté qu'il y avait, c'était la volonté qu'il y avait dans la rue, c'était le rêve des gens dans la rue, c'était enfin de pouvoir transformer le système et se débarrasser d'une classe politique euh, qui est corrompue, qui les, qui, qui, les qui les opprime depuis euh, quarantaine d'années maintenant. Descendre dans la rue, reprendre cet espace public, écrivez-vous, longtemps inaccessible, parce que trop cher, parce que consacré à l'automobile, parce que privatisé par des promoteurs en, en collusion avec, avec les politiques. Vous notez les slogans aussi dans votre livre, je le disais tout à l'heure, Camille Hamoun, alors des slogans qui se sont succédés, hein, qui ne sont pas que les slogans de 2019, mais qui, euh, des slogans et des tags que vous décrivez aussi, mais qui finalement, à, presque à eux seuls, raconte une histoire de la colère ou des colères des Libanais. Euh, C'est passionnant de lire euh, sur les murs et de lire ces slogans qui sont d'une force incroyable. Oui, les murs ont beaucoup parlé et d'ailleurs quand, euh, quand on retourne encore aujourd'hui euh, se promener dans, dans le vide qui qu est redevenu ce centre-ville, les tags sont encore là et ils parlent et ils ont évolué pendant la, pendant la révolution. Euh, et, Effectivement, on trouve. Et, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on trouve des tags qui sont. Il y a une conversation qui s'est produite sur les murs. Des gens qui n'étaient pas qui n'étaient pas d'accord entre eux, euh, qui se sont qui ont discuté ou qui se, qui se qui ont discuté entre eux, par mur interposé à des moments différents, euh, mais qui étaient là pour les mêmes raisons. Mmh. Euh, en gros, et pour résumer, se débarrasser de la classe corrompue et de la corruption. Euh, on peut prendre un exemple, c'est sur le mur de la cathédrale ou de la mosquée. Euh, on peut voir un, un, une tache blanche qui est venue cacher un tag. Donc, c'est probablement des gens qui ne voulaient pas qu'on tague un mur qu'ils considèrent sacré. Puis, quelqu'un a tagué sur la, la tache blanche. Ce mur est un mur comme les autres. Donc, on peut s'exprimer sur tous les murs et ils veulent désacraliser, sans nécessairement blasphé, blasphémer, mais désacraliser euh, c'est les murs de la ville, et cela en particulier. Et puis de nouveau, quelqu'un d'autre a rajouté « ne pas, ce mur n'est pas un mur comme les autres » au-dessus du tag, sans, non plus, sans effacer la première phrase, donc les phrases cohabitent. Euh, et c'est ce qui a fait la beauté et la force de cette révolution, c'est que bien que les gens ne soient pas d'accord, euh, ils étaient là et ils se battaient pour, ou ils, en tout cas, oui, ils se battaient pour une cause, euh, qui, qui, les, qui, les, qui les a réunis et ça c'est rare au Liban parce que les débats sont très souvent très clivants et pour, pour plusieurs raisons la, la, la révolution avec de ça aussi dans le changement c'est qu'elle n'était plus une révolution avec des communautés euh, euh, qui étaient les unes contre les autres ou des classes qui étaient les unes contre les autres et vous le disiez c'est que elles étaient toutes, tout, tous les gens étaient contre le gouvernement et ça, ça a beaucoup changé. C'est quelque chose d'horizontal, dites-vous, dans cette révolution d'octobre 2019. Oui, pour la première fois horizontale et, et pour la première fois aussi dans toutes les régions du Liban. Euh, les révolutions ou les, les grandes manifestations précédentes avaient lieu à Beyrouth, dans la capitale. Là, ça s'est vraiment produit partout, sans exception, dans toutes les parties du Liban les plus, euh, les plus insoupçonnées. Et, et effectivement, c'était aussi une, une, une force de, cette, de ce mouvement-là, de cette révolution-là. Et c'est ça aussi qui nous a donné espoir. On s'est dit, ça y est, c est, c est, comme je le dis aussi, mais on s'est se se tous dit, c'est la bonne, cette fois, c'est la bonne. Cette mmh. fois, on va y arriver. Le vent serait-il en train de tourner qui est, parce que... Ça, c'est la, la devise de, de, de, de Beyrouth, c'est ça, cette phrase Le vent serait-il en train de tourner C'est quoi la devise de Beyrouth La devise de Beyrouth, c'est euh, Beyrouth mère des lois, parce qu'elle a hébergé euh, l'école de, de droit romain. Mm -hmm. Et donc, c'est Beyrouth mère des lois. Et, euh, et elles sont malheureusement aujourd'hui euh, euh, bafouées. Euh, en permanence. Mais la devise de Beyrouth, c'est oui, Beyrouth, mère des lois. Beyrouth, mère des lois. Euh, Camille et Moun, vous, vous, vous l'avez dit, hein, euh, effectivement, il y a eu ce, ce, ce moment où on y a cru, où la révolution, euh, comme vous le dites, est une fête. Mais très vite, finalement, ça s'est euh, euh, non pas effondré, mais ça a été quelque chose, une chute, une déception. Euh, la révolution s'est arrêtée euh, en cours de route. Euh, oui, pour plusieurs raisons. D'abord, euh, comme je le disais plus tôt, euh, la classe politique euh, libanaise a plein de ressources et elle les utilise de manière extrêmement intelligente euh, contre la population ou même pour euh, lever une partie de la population contre une autre. Et c'est très efficace. Ça marche. Et puis, il y a aussi le spectre de la violence, de la guerre civile. Euh, donc, évidemment, on, on, la, je le dis aussi, la peur était tombée. On sait qu'on ne va plus revenir à 75. Euh, mais malgré ça, euh, à certains moments, ils ont, ils ont réussi à, à remonter les gens les uns contre les autres. Euh, ça n'a pas complètement marché, euh, mais c'est un des à mon avis, c'est une des raisons euh, qui a conduit à un début d'essoufflement euh, de la Révolution, une d'entre elles seulement. Mmh. Et puis la crise sanitaire est arrivée derrière oui, ça. La crise sanitaire, c'était un peu la cerise sur le gâteau, ça n'a pas aidé, mais, euh, mais, mais la, la, la Révolution commençait, ou en tout cas son côté, euh, son côté populaire commençait à s'essouffler. Maintenant, il se passe plein de choses euh, en dehors des rues. Euh, il y a toute une, une, une opposition extra-parlementaire qui, qui est en train de se former, qui est en train de se constituer euh, et qui, qui je l'espère, aura l'intelligence et, et la sagesse de pouvoir constituer, se constituer en, en, en réelle alternative euh, à la classe politique actuelle. Mmh. Euh, le temps, c'est la mémoire aussi, parce que ce livre, je le disais, parle du temps, du passé, d'un du, futur possible ou impossible, c'est cette grande question, euh, et, et, et, et la mémoire c'est la commémoration, les commémorations, euh, qui a bien du mal aussi à faire euh, le, le Liban, euh, un pays amnésique, écrivez-vous, euh, qui ne compte toujours pas de mémorial de la guerre civile, euh, entre autres choses. Euh, Est-ce qu'un livre pour vous, euh, Camille Hamoun, euh, est là aussi pour prendre date. Euh, et, et je, je dis bien prendre date, comme pour citer aussi le, le livre de Mathieu Riboulet euh, et Patrick Boucheron, un livre qu'ils ont écrit juste après les attentats de, de Paris. Et dans les préfaces, ils écrivaient euh, « On n'écrit on pas, on, on pas pour autre chose que nommer et dater, cerner le temps ». Ralentir l'oubli, n'est-ce pas aussi ce que vous faites avec ce livre-là euh, Nommer, dater, cerner le temps quand vous observez la, la ville et que vous, vous vous décrivez aussi et que vous parlez des, des, des, des lieux qui ont été aussi importants et, et, et ralentir cet oubli. Ralentir l'oubli, bien sûr, et, et surtout, euh, surtout fixer, euh, et ça ça, ça, ça vaut aussi pour, pour la ville physique, fixer ce qui est en train de disparaître. Euh, et ce n'est pas sans mélancolie ou sans, sans, sans une certaine tristesse qu'on écrit, euh, qu écrit ça ou qu'on capte euh, ces moments ou ces objets urbains. Euh, surtout dans une ville aussi... Euh, je suis tenté de dire fragile, que, que Beyrouth, qui est, qui, est, euh, qui, est, qui est en train de, de, de perdre sa, sa substance progressivement et depuis longtemps, euh, pour des raisons euh, de, de, de, de, de capitalisme immobilier, euh, de corruption, etc., euh, oui, certainement, mais, mais ce n'est pas une écriture joyeuse, celle-là. Il, il y a une écriture joyeuse et elle est, et elle est là, elle existe. Mais cette écriture-là qui, qui, euh, qui essaye de, de fixer effectivement ce qui disparaît, une, une bâtisse, un tissu urbain, une, un moment révolutionnaire, ce n'est pas, pas une écriture joyeuse. La ville fragile, encore plus fragile depuis euh, l'explosion du 4 août 2000, du, 2020. Euh, après la, la, la, la chute, c'est l'effondrement, comme vous, comme vous l'écrivez aussi en, en post-face, hein, puisque le livre, vous l'avez écrit, euh, est fini avant, mais vous avez écrit cette post-face parce que as, est arrivée cette, cette catastrophe euh, et qui signe une, un effondrement... Euh, Total d'une grosse partie de, de, cette, de cette ville. Euh, Est-ce que ça a encore plus fragilisé de route Bien sûr, c'était un peu un, un coup de grâce, euh, cette explosion. Euh, mais l'effondrement précède euh, l'explosion. C'est un processus long qui a commencé euh, il y a longtemps. Euh, et les. Euh, et il a abouti, en fait, c'est l'incurie et, et, et la corruption de la classe politique euh, libanaise qui a abouti à cette explosion. C'est le résultat, elle est le résultat de cette, de cette corruption. Elle ne vient pas de nulle part, ce n'est pas un accident, cette, cette explosion. Euh, et oui, effondrement plutôt que crise. Euh, une crise, d'une crise, on se remet, c'est un moment, une crise. Euh, un effondrement, c'est un processus de, de décomposition long, euh, dont qu'on ne se remet pas nécessairement et, et surtout euh, après lequel il faut reconstruire quelque chose de, de nouveau. Euh, mais on n'en est pas encore là. Mmh. Qu'est-ce qu'un roman peut prendre en charge, Camille Hamoun est ce qu'il peut prendre en charge, justement Vous disiez c'est quelque chose de très mélancolique. Euh, je suis là aussi pour fixer les, les, les choses. Un roman, ça fixe, euh, un récit, ça fixe les choses mais qu'est-ce qu'il prend en charge Est-ce qu'il prend en charge euh, les vies La vie euh, Est-ce qu'il prend en charge le réel euh, Ça dépend comment, ça dépend quel roman, mais là, oui, on est en plein dans, en plein dans le réel, on est en plein... Ce que j'ai essayé de faire, euh, euh, bon, j ai, j ai, je ne suis pas journaliste, je n'ai jamais écrit d'article journalistique, euh, donc à aucun moment, je n'ai voulu écrire un ouvrage journalistique, c'est une expérience subjective, et je revendique la subjectivité de cette expérience. Euh, il y a un narrateur euh, qui, qui marche dans une rue, euh, et qui la parcourt, et qui, euh, et qui se laisse euh, digresser euh, dans un, autour d'un sujet particulier, mais qui digresse. Et euh, qu'est-ce qu'un -ce que ce texte, qu qu texte comme celui-là prend en charge euh, c'est difficile de répondre à cette question, mais euh, euh, après c'est tous les tous les au niveau personnel c'est tous les sentiments conflictuels euh, que j'ai que j'ai ressenti en l'écrivant euh, et, et que que je ressens chaque fois que j'y pense. Et puis il y a aussi euh, l'esthétique du texte qui est euh, qui, qui, qui aide aussi à, à fixer ces, ces, euh, ces histoires qui sont évanescentes dans, dans quelque chose, de, dans un objet, un objet fermé, et d'ailleurs euh, qui a un début et une fin et qu'on peut tenir dans, dans ses mains. Euh, et ce que j'essaye de faire, et je réalise ça après coup dans, dans, dans tout ce que j'écris, c'est d'avoir de, de, de, quelque chose de cerné, euh, comme cette rue, d'ailleurs, qui a un début et une fin, euh, comme euh, ce livre qui, a, qui est borné aussi, donc, à part par ces deux euh, lieux, la décharge et le siège du gouvernement, mais aussi par deux dates, le 17 octobre, le début de la, de la, de la révolution, une explosion populaire, et le 4 août, euh, l'explosion du port de Beyrouth, il est borné par ces deux dates. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut tenir, qu'on peut voir, et qui nous permet de, de, de, de rentrer et peut-être aussi de digresser en le, en le tenant, en le lisant, en le, en le regardant. Mais, mais comme tous ces objets qu'il essaie de décrire, comme la rue et comme cette période du 17 octobre 2019 au 4 août 2020. Mmh. Dans votre premier euh, roman, Ougarit, euh, ce livre commence aussi par une, une révolution, commence aussi par euh, l'histoire d'une révolution, c'est la révolution tunisienne, euh, où vous, vous parlez tout de suite de la mémoire de Mohamed Bouazizi, qui, euh, qui euh, est mort après cette euh, immolé en, en, en 2011, et, et, et cette mort a déclenché cette révolution tunisienne, et par extension, euh, le, ce qu'on appelle le printemps à, à arabe. Hein. Vous, vous, vous commencez, vous gariste, avec ça euh, il y a quelque chose dans, dans cette question justement de, de, de révolution et de s'emparer des villes, d'autant qu'Ougarit, euh, c'est aussi l'histoire d'un urbanologue, euh, on va dire que c'est la contraction entre un urbaniste et un sociologue, hein, euh, qui est contacté euh, par Dubaï euh, pour euh, essayer de, de peut-être réfléchir à, retrouver, à, à donner une âme à, à à, à la ville. Euh, vous, vous creusez le même sillon, Camille Amoun, cette question euh, de l'âme des villes euh, et, et de comment euh, les gens, le citoyen, s'empare de sa propre ville de, de, et des villes en général et, et tout de même dans, ce, dans, ce, dans cette géographie particulière. Alors, vous m'avez, au début de votre question, vous m'avez attiré l'attention sur quelque chose que je n'avais pas remarqué. Euh, ou que j'avais oublié, euh, c'est qu'effectivement, le personnage principal de, de, de, du, du roman, Ougarit, est, est, est alépin, est syrien. Et ça commence sur euh, « L'immolation par le feu » de Boazizi qui a déclenché les printemps arabes. Et ça commence aussi avec une grande amertume euh, de l'échec de la révolution syrienne. L'espoir du début de la révolution en Tunisie et, et l'horreur de son échec euh, en Syrie, ça commence sur ça et, et ça fait écho un peu à ce qu'on disait avant sur l'espoir d'octobre et l'horreur d'août. Mmh. Et ça parle aussi de la fragilité des villes, parce que votre personnage s'appelle tout de même Ougarit, qui est quand même le nom d'une ancienne cité euh, du Proche-Orient. Euh, et c'est très... C'est étrange aussi de lui donner, alors c'est peut-être ma méconnaissance, mais il porte le nom d'une cité, une cité retrouvée, mais une cité perdue aussi, ou Oui, une cité antique. Euh, alors oui, la fragilité des villes, c'est vrai qu'on a l'impression euh, que, euh, que les villes sont éternelles, euh, que, que leur âme est, est, est inscrite dans, dans, dans leurs pierres et dans les gens qui les habitent. Euh, mais, mais les villes ne sont pas aussi, aussi, ce sont des êtres aussi qui peuvent disparaître, qui peuvent mourir, qui peuvent perdre leur âme. Euh, et et euh, le clin d'œil du roman Ougarit, c'est que euh, euh, le gouvernement de la ville appelle cet urbanologue pour trouver l'âme de Dubaï. Euh, ils lui disent, on a juxtaposé… Tous les objets urbains nécessaires à la construction d'une ville, des immeubles, des bâtiments, des routes, des gens, des entreprises, des diversités, euh, etc., on a tout d'une ville. Tous les objets sont là, mais ils ne font pas ville. Qu'est-ce qu'il manque à, à cet objet ou à, à cette, cette, cette juxtaposition d'objets Parce que ce n'est pas encore un objet pour devenir une ville. Et, donc pour, et, et Ougarit donc arrive à Dubaï et, et, et essaye de trouver euh, le sens, ou essaye de trouver l'âme, ou essaye de cette ville. Euh, mm -hmm. Et, et pour revenir à la fragilité des villes et au fait qu'elles peuvent perdre leur âme, le centre-ville de Beyrouth, c'est l'exemple parfait d'une un, ville, ou en tout cas d'une partie d'une ville qui avait une âme euh, très riche euh, et qui l'a complètement perdue aujourd'hui. Un autre exemple euh, d'une ville entière, euh, quand on pense à Venise, Venise, ville marchande, multiculturelle, euh, euh, aujourd'hui, euh, même si elle reste esthétiquement éblouissante, euh, Venise a perdu son âme aujourd'hui. Ce n'est plus une ville marchande, c'est devenu un parc d'attraction. Euh, donc oui, les villes peuvent perdre leur âme. Et, et ce processus-là, euh, on le retrouve à différents niveaux dans toutes les villes du monde, avec, euh, euh, l'expulsion des classes populaires euh, des centres-villes ou même des villes entières à cause des, des prix de l'immobilier, la muséification euh, des centres-villes, etc., etc., etc., la gentrification. Donc, tous ces processus-là font, d'une certaine manière, perdre une partie de la rame euh, aux villes euh, aujourd'hui. Votre personnage, Ougarit, euh, est en exil depuis très longtemps. Euh, depuis très jeune, euh, je le disais au départ, vous, vous, vous avez aussi vous, euh, alors, été d'une certaine manière en, en exil, un exil choisi, hein, mais vous, êtes, vous avez quitté euh, le Liban pour, euh, pour Paris, puis pour Dubaï, pour revenir. Est-ce qu'il a fallu euh, justement euh, quitter euh, la, la, la, sa ville euh, pour pouvoir réfléchir sur l'âme des villes euh, est-ce que l'exil a quelque chose aussi à voir dans cette réflexion que vous avez euh, dans ces deux romans, dans, ces, dans ce roman et ce récit, Camille Le mot exil est un mot très dur. Je ne pense pas avoir été un exilé, sauf à un moment très particulier. Euh, donc, je suis parti à Paris pour des raisons euh, professionnelles ou, ou euh, universitaires, à Dubaï pour des raisons professionnelles. Donc, je n'ai pas été vraiment exilé. J'ai été plutôt expatrié. Par contre. Euh, « Pendant le mois qu'a duré la guerre de 2006 au Liban, euh, j'étais déjà aux Émirats, et où il m'était impossible de revenir au Liban, pendant ce mois-là, oui, j'ai été en exil. Mais tout le reste du temps, j'étais un expatrié. Euh, » Maintenant, est-ce que l'exil ou l'expatriation euh, me permet de réfléchir à l'âme des villes Je crois que c'est le contraire. Je crois que c'est en fait d'être dans un lieu qui me permet d'écrire ce lieu et de, et de, et de, et de vouloir en faire, en faire un livre, que ce soit un roman, un court texte, ou même une phrase, euh, ou, un, ou, ou, un, ou un récit. Euh, le Ougarit, c'est un, est un livre que je, que je mûris depuis très longtemps, euh, depuis presque l'adolescence, à travers mes lectures ou mes centres d'intérêt. Euh, et ce n'est qu'en 2013 quand, que j'ai décidé, alors que je me trouvais à Dubaï, de transformer ces, ces textes, et par ces idées euh, en, en roman et que j'ai décidé de l'écrire de bout en bout en commençant par le début. Euh, il se trouve que je me trouvais à Dubaï et donc j'ai utilisé mon matériau qui était Dubaï. Si j'avais été ailleurs, j'aurais écrit un autre livre sur le lieu où, où j'aurais été. Donc euh, non, au contraire, en fait, l'exil euh, ou l'expatriation, ou en tout cas être dans un lieu, euh, me fait rentrer dans ce lieu à travers l'écriture beaucoup plus que, que, que, que la vie quotidienne ou, ou, ou ordinaire. Euh, ça rend un lieu, quel qu'il soit, un peu extraordinaire, le fait de vouloir l'écrire. Et ça me permet de me l'approprier aussi et d'y être euh, totalement. Euh, ce, livre, ce petit livre sur Beyrouth, Octobre Liban, je ne sais pas si j'aurais pu l'écrire, en tout cas pas de la même manière si je n'avais pas été à Beyrouth. Euh, J'aurais probablement eu envie d'écrire quelque chose sur la Révolution, je ne sais pas ce qu'il en serait sorti. Mmh. « Octobre, Liban » est, est clairement aussi le livre d'une défaite hein, aussi, et de la faillite d'un système hein, qui, euh, comme vous l'écrivez, a fini par se dévorer lui-même. Lui euh, on, on ne peut que se poser la question du demain, puisque ça commence par ça, votre livre, euh, sur la question de, de demain. Et, et forcément, aujourd'hui, c'est cette question-là. Est-ce qu'une révolution est encore possible euh, On a d'ailleurs une, une remarque sur Facebook où on se pose la... la, la où Samy dit triste, « triste la fin d'octobre au Liban, printemps 2022 serait-il le bon cette fois-ci » C'est forcément les questions qu'on peut se, se poser. Euh, à quoi ressemblera demain Faut-il une autre révolution Est-il encore possible une autre révolution euh, au Liban Moi je pense que la révolution est toujours possible. Euh... Il y, a toujours, il y a toujours de l'espoir pour, pour que, que des, des, des gens ou un peuple qui est à ce point, disons, détruit ou opprimé. Je ne veux pas dire tout à fait opprimé, ce n'est pas vraiment le mot, mais dans un, dans un système qui le, qui le dénigre tellement. Il y a, il y a la révolution est toujours possible. Malheureusement, la question, c'est combien de temps ça, ça, ça va prendre. Il y, a, il y a des pays où ça a pris un siècle, euh, une génération, deux générations, avant d'arriver à quelque chose euh, qui puisse ressembler à, à, une, à une démocratie, euh, à une vraie démocratie. Euh, combien de temps ça prendra, je ne sais pas, mais la révolution, elle est toujours possible. Euh, et comme je vous le disais tout à l'heure, elle ne s'est pas arrêtée, ça continue, on continue de travailler. Euh, il devrait, si tout va bien, y avoir des élections en 2022, des élections législatives. Euh, les obstacles sont immenses pour ces, ces groupes, cette opposition extra-parlementaire dont je vous parlais. Ils sont immenses, ils sont de deux ordres. D'abord, ils font face à une classe politique qui a énormément de ressources et qui maîtrise le processus électoral. Euh, et ensuite, ils font face à leur division. Et leurs divisions sont saines. Leurs divisions sont saines parce que, le, du jour où on exclut la, la démocratie du Parlement, la démocratie, dans toute sa diversité, se retrouve dans la rue et dans ses organisations. Donc, c'est tout à fait normal que ces organisations-là soient extrêmement diverses, euh, mais c'est aussi un, un, un défi pour elles, euh, cette diversité, de pouvoir créer une plateforme commune avec des objectifs communs pour pouvoir euh, remporter un, une première victoire électorale. Euh, donc oui, les obstacles sont immenses, qu'ils soient externes, extérieurs à cette opposition extra-parlementaire ou euh, inhérents à sa, à sa structure elle-même. Euh, mais, euh, mais moi, je, je veux y croire et malheureusement, la question c'est combien de temps cela prendra-t-il encore le temps euh, en question. Euh, très, très, le, le, ce livre est très fort et, et, et notamment euh, euh, dans ce que vous dites et dénoncez d'ailleurs, euh, et on l'a dit sur la corruption, en, entre autres choses, mais euh, c'est aussi un livre d'amour pour un, pour un pays et pour une ville qui est Beyrouth aussi. Je l'ai lu comme ça aussi parce que je pense qu'on ne peut pas euh, euh, faire un... un un, un brûlot politique comme celui-ci et, et être tellement engagé dans ses émotions aussi entre colère et passion, sans aimer profondément euh, la ville dont il est question. Euh, c'est aussi ça que vous, que vous faites, c'est montrer aussi la beauté de, de Beyrouth. Bien sûr, euh, Beyrouth est une ville qui, qui surprend à plusieurs égards, malgré tout ce qu'elle a vécu, malgré les cicatrices. Euh, et là on peut parler de résilience ou de résilience urbaine euh, si vous voulez, mais la résilience mythique de Beyrouth euh, moi je ne pense pas qu'elle qu qu existe ou qu'elle n'existe plus en tout cas euh, parce que si la résilience c'est urbaine, en tout cas c'est maintenir une continuité urbaine euh, sur un territoire, la continuité urbaine a été, été euh, coupée, le centre-ville en est la preuve vivante, l'explosion aussi, euh, la fatigue euh, des gens, la douleur, des gens, euh, et on ne peut pas dire non plus qu'on commence un travail ou de résilience quand on est encore euh, victime des, des personnes qui sont en train de nous abuser de manière quotidienne, d'abuser de nous de manière quotidienne. Donc, euh, donc, Beyrouth est en souffrance, et effectivement, et évidemment, euh, j'aime cette ville, et, et c'est ce qui augmente, c'est ce qui, ma frustration, ma colère, ma tristesse. Euh, et à nous tous ici à Beyrouth, c'est une, une ville euh, vraiment surprenante, mais aujourd'hui c'est une ville fatiguée, c'est une ville blessée, c'est une ville à genoux, c'est un pays à genoux d'ailleurs, pas que Beyrouth, euh, l'ensemble du Liban. Euh, et c'est cette frustration-là que, que, que j'ai essayé de, de, de sortir de, sortir de, de, de, de moi dans, dans, dans ce texte euh, un texte très fort avec euh, une question, est-ce que demain ce sera la naissance d'un peuple euh, ou bien la mort d'un pays Parce que c'est aussi une des questions qu'on peut, qu peut se poser euh, aussi. Euh, un très court texte, un livre rouge de colère aussi, euh, Octobre Liban, Camille nos aux éditions euh, Inculte, euh, merci infiniment d'avoir euh, répondu à, à nos questions. Euh, je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite aussi de venir nous voir pour en parler euh, ici euh, en, en France. Euh, et je rappelle aussi Cougarite, votre premier euh, livre a paru lui aussi aux éditions Inculte et on le trouve euh, encore. Merci infiniment. Merci beaucoup Sarah.